Bonjour, bonjour, merci, merci, pardon, non merci, non merci, ça va, ça va, oui, oui, non, non, pardon, pardon, attends, attends, je reviens, je reviens, avec le R, je, je fais r moi je reviens, Doucement. Doucement. Stop. Stop. Interdit. Interdit. Possible. Possible. Pas possible. Pas possible. Où Où Qui Qui Quoi Quoi Pourquoi Pourquoi Bisous. Je t'aime. Je t'aime. Papa. Papa. Maman. Maman. Manger. Manger. Boire. Boire. J'ai faim. J'ai faim. De l'eau. De l'eau. De toi, il de l'eau. Oui. Gâteau. Gâteau. Fini. J'aime J'aime J'aime pas J'aime pas Chocolat Chocolat Pomme Pomme Banane Banane Fraise Fraise Le fromage Le fromage Fromage Le fromage Le yaourt Le yaourt Le café les Le bonbon. Le bonbon. C'est chaud? Chaud. Froid? Froid. Pipi. Pipi? Pipi. Caca? Caca. Bobo? Bobo. Pleurer? Pleurer. Triste? Triste. Les animaux le chat le chat le chat l'oiseau le, le, le poisson le poisson le papillon le papillon l'escargot l'escargot la tortue de mer Les tor tortue le tigre le tigre L'ours. La, la vache. Le cheval. Le, le lapin. Le, lapin. Le, soleil, le soleil. La lune. La lune. Ouais. Le, jour, le jour. La nuit. Oui. Les étoiles. La fleur, l'arbre, La fleur, le vent, le vent, jouer, jouer sauter, sauter, sauter, sauter, courir, courir, danser, danser, danser, danser chanter, sauter, nager. La piscine. La piscine. Le parc. L'école. Le parc. L'école. Travail. Travail. Le vélo. Le vélo. Le, <rire> foot. Le foot. Le match. Le match. Et c'est fini. Touche. tout